Bon, bah le samedi c'est bidouille en midi. Ouais. Quand on voit ce qu'on paye les forfaits, quand même, c'est encore coupé. Bon, je la refais. Envie pour vous. Donc là en fait, j'essaie je de relier le FCB1010 avec euh, live. Ouais. Bon, bah le samedi c'est bidouille en midi. Oh yeah Donc là en fait, j'essaie je de relier le FCB1010 avec euh, live. Quand on voit ce qu'on paye les forfaits, quand même, ça encore coupé. Qui Moi, qui je l l fait. Au, doigt, au doigt de pied. En fait. <méris> voilà, on en est parti 30, euh, plutôt 80. Euh, Comparable de la le taux d'incidence national s'élève à 100 que... 000 habitants et devrait voilà. dépasser les 200 euh, là où réglé 000 habitants les les ou après-mains. Il est supérieur à 100 dans 93 départements et déjà supérieur à 200 dans 34 départements. Cette vague de contamination est une chose. Mais vous le savez, et je l'ai rappelé la semaine dernière ici encore, avec l'arrivée du vaccin, c'est la situation qui est, qui reste vraiment, parce que le vaccin est pratiquement le risque de formes graves. Nous n'observons donc plus la même corrélation que dans les précédentes vagues, les trois premières, entre le nombre de contaminations et le nombre de formes graves qui nécessitent une, hospitalisation. une étude israélienne récente confirme encore une nouvelle fois l'efficacité de la vaccination et du rappel. Le risque d'hospitalisation est de 53 pour 1000 pour un non vacciné, il chute à 9,6 pour 1000 pour un vacciné deux doses et il chute à 1,8 pour 1000 pour un vacciné 3 doses. Cela confirme une nouvelle fois l'efficacité de la vaccination et l'efficacité du rappel. Donc là, on est à la piste, euh, je suis à la piste 4, donc je vais plutôt mettre, euh, bon après il faut que j'ai un PC dans ma salle, euh, avec la Udableton d'installer, bon, hein, 1000 euros, c'est pas très cher, hein, il faut, euh, voilà, Hop. allez C'est le tube de truc. Alors, 4. Alors du coup, après, si on applique les effets de guitare sur la trompette... Bonne euh, bonne journée. Bonjour euh, François. Je fais coucou. Ils sont comme ça les grands artistes euh, de la capitale. Donc là, je, je suis en chauffe de, de la clarinette en là. En train d'arranger un, un quintet de, de Mozart pour le pour le Kleznew Quintette. Je mettrai un K quintet Non, faut pas qu'on confonde avec les autres les autres quintet. Je mettrai un K. Voilà. <tousse> C'est quoi la variation d'après Ah c'est fini Bon, motope. Eh ben, bon week -end.